pour la plupart, enfin surtout des hommes, que j'avais une assez forte poitrine suite à la vidéo avec Thibaut InShape alors j'ai décidé euh, pour décomplexer certaines jeunes filles qui vont me dire ah mais pas les ça fait salope ou certains garçons qui me disent gros boobs que euh, la vie avec des gros boobs c'est pas tous les jours la joie chose très chiante quand vous avez une grosse poitrine. Quand vous avez une grosse poitrine, vous ne pouvez pas tout porter. Un décolleté sur vous, ça paraîtra vite vulgaire ou salope, alors qu'un décolleté sur une fille avec un tout petit bonnet, ça paraîtra normal. C'est chiant. Je vous avoue que c'est super chiant parce que, limite, euh, on se sent jugé de porter quelque chose que tout le monde devrait pouvoir porter. Ce qui est chiant avec les gros seins, c'est qu'il n'y a plus personne qui te regarde dans les yeux. Non mais toi, là-bas, le caméraman, c'est dans les yeux que j'ai dit. Toi aussi. Ah, oui. C'est là C'est où C'est là ouais. Chantez. Salut. Dormir sur le ventre Oui tu peux mais il faut trouver des astuces Entre vous et moi je ne vous l'ai jamais caché Mais j'ai subi une reconstruction mammaire C'est à dire que j'avais une malformation Et que je me suis fait opérer pour reconstruire tout ça Alors non je n'ai pas fait augmenter ma poitrine Et la plupart de mes potes garçons ça les intrigue Donc finalement ils forcent un tout petit peu un tout petit peu, ouais. Léa, je peux juste toucher c'est ça. Non Alors les voir, juste je regarde. Mais non Avec le soutien, c'est savez pas... ah. non Non. Léa, on se connaît depuis combien de temps Trois ans maintenant, allez, on peut quand même... Trois jours. Trois jours, trois jours, trois jours, trois ans, trois mois, trois secondes, qu'est-ce que c'est Allez S'habiller quand vous avez une grosse poitrine, c'est juste génial Pas du tout, en fait. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un 40 en haut et un 36 en bas, pour trouver des habits, c'est la galère. Un maillot de bain vous prenez en S, mais en fait en haut il faut du L. Donc finalement vous êtes obligé en cachette de changer les deux, pour pas que la femme vous vaille, parce que la plupart du temps elle vous dit non non vous achetez la même taille. Oui bah... Pour les robes aussi c'est pas la joie, alors soit vous avez les seins qui sont trop comprimés, soit vous avez euh, votre cul qui flotte. Donc euh, faut trouver les trucs qui vont bien et c'est assez relou au quotidien. Désolée mais une fille qui a des gros seins ne chope pas plus. C'est vrai Peut-être que les hommes fantasment plus sur vous, mais non, euh, c'est pas prouvé scientifiquement qu'une fille avec des grosses loches euh, va bah, choper deux fois plus, hein Donc arrêtez, ça sert à rien d'avoir une grosse poitrine pour ça. Pas qu'il y a une grosse poitrine, est-ce que la vie sans soutif tu connais Bah non. Faut juste savoir, je vais vous briser un mythe, mais à la base un soutif ne sert à rien si vous faites moins d'un C. Parce qu'à la base un soutif c'est censé soutenir votre poitrine. Et en dessous du C, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez le chercher, ça a été prouvé, reprouvé, etc. Alors que malheureusement, quand vous avez une poitrine généreuse, vous êtes obligé limite de porter une brassière à chaque truc un peu sportif. Le ski, euh, courir, marcher. Marcher, ça passe. Mais faire du manage. Faites pas des montagnes russes, ça sert une bonne brassière de sport, non ça ça, ça, ça, ça, non. Bon, oui, je suis un petit peu la meuf qui râle, mais il y a quand même quelques avantages d'avoir une grosse poitrine. Tu peux rentrer facilement en boîte. Il y a des petits services, comme par hasard, tu vas les payer moins cher que ton copain, ou quasi pas les payer du tout. Après, il y a des filles qui sont contre, absolument contre, de jouer de leur charme. D'autres qui en jouent, c'était juste que moi je voulais souligner que c'est vrai que des fois vous pouvez avoir des petits plus. Tu te noies aussi facilement que les autres. Désolée de vous décevoir, mais non, ce ne sont pas des flotteurs. En numéro 9, on n'oublie pas les malodos, les scolioses et tous les trucs comme ceci, comme cela, qui sont pas du tout tip top pour la santé. Et en numéro 10, stop les complexes. Alors oui, j'avais pas de numéro 10, du coup je l'ai mis en numéro 10. Bon, c'est vrai, comme je vous l'ai prouvé là, dans cette vidéo, ça sert à rien de complexer sur une paire de seins. Vous ne serez pas plus heureux, plus amoureux ou plus riche. Quoique. Sur ce, ben moi je me carapate. Mais avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne de Jonathan Les Expressions, qui m'a fortement aidé avec qui j'ai pas mal rigolé pour faire ce tournage. Euh, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao dans le jeu, c'est je dans le moi, jeu, c'est je dans, je dans le jeu Ok ok Quand j'ai mis une claque, j'ai envie, envie de sourire. Okay. Non mais moi j'aime bien moi. Ah d'accord. <rire>